Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma rentrée en seconde. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, ma rentrée s'est super bien passée, mais vous m'avez beaucoup beaucoup demandé une vidéo sur le sujet. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus active. Moi, au collège, j'étais dans un établissement qui faisait aussi primaire et aussi lycée, mais après 10 ans d'être dans le même établissement, parce que j'ai fait le primaire aussi là-bas, je me suis dit que c'est bon, j'en avais un peu marre. Du coup, je suis partie de cet établissement et je suis allée dans, un, dans mon lycée de secteur, mon lycée public de secteur. Quand moi, ma rentrée, c'était lundi de 9h à 12h et un petit bout de l'après-midi, vous allez comprendre plus tard. Mais en gros, du coup, moi, ma rentrée officielle, c'était vraiment de 9h à 12h euh, le lundi 3 septembre. En fait, la plupart de mes amis sont restés dans mon ancien établissement, mais certains de mes amis sont quand même venus... Dans, dans ce lycée où je suis maintenant. Ça m'a permis de pas être toute seule le jour de la rentrée. On s'est donné rendez-vous à genre 8h30 devant le lycée pour prendre nos casiers, voir nos classes. On n'est pas dans la même classe, genre on est, on est toutes les trois dispersées. Il faut savoir que je suis dans un très gros lycée et on est 10 classes de seconde d'environ 35 élèves. Ça fait beaucoup de monde. Je pense que hier j'ai même pas dû voir la moitié des élèves pour vous dire. À 9h ça a sonné et le professeur principal est venu nous chercher. On est monté dans la salle. Moi je me suis mise à côté d'un de, de mes potes qui en fait euh, était dans la même classe que moi et qui était aussi de mon ancien établissement et genre on est vraiment amis en fait du coup on s'est mis à côté etc Du coup on rentre dans la salle, le prof commence à nous parler, il fait l'appel déjà parce qu'on est 35 élèves donc il fallait qu'il vérifie les informations de tout le monde, donc nos options, notre nom, si l'orthographe était bon tout ça tout ça donc ça a duré genre 40 minutes de faire l'appel pour tout le monde Après du coup une fois qu'il a fait l'appel euh, il y a plein de profs qui sont venus, il y a le directeur, il y a l'infirmière il y a plein de monde qui est venu et qui est sorti de la salle et il nous a distribué plein de papiers, notamment des papiers d'assurance, nos papiers de santé, plein de papiers et aussi notre carnet de correspondance avec notre emploi du temps. Du coup, voilà, c'est un carnet de rien de... Enfin, je ne l'ai pas encore rempli, hein, mais en gros, c'est un carnet de tout ce qui est de plus basique. Il hein. n'y a rien qui change vraiment du collège. C'est juste un carnet tout simple avec la correspondance pour les parents, les mots de retard, les mots d'absence, etc., etc. Après, j'ai eu mon emploi du temps. Euh... En vrai, ça va, c'est un mon emploi du temps. Par contre, je finis pratiquement tous les soirs à 17h. Ou 17h30, ça ça va me changer parce que le plus tard que je finissais c'était 16h40 avant et du coup maintenant ça va me changer quoi. Sinon je commence que deux jours par semaine à 8h, le reste c'est genre 8h30 ou 9h, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, une fois qu'il nous a donné tous les papiers, on est allé visiter le lycée parce que c'est un gros lycée donc on s'y perd je pense facilement. Il nous a dit oh, tout été, les toilettes, les escaliers, euh, tout ça tout ça. Une fois que ça s'était fait, bah, c'était midi donc c'était l'heure de partir donc moi je suis allé manger. On avait la possibilité de manger au lycée mais moi je suis allée manger McDo parce que vous me connaissez euh, On va pas perdre les bonnes habitudes hein Non honnêtement j'avais aucune envie de manger au self Ça c'est un truc super cool par rapport au collège C'est que du coup le self si vous avez envie d'y manger vous y mangez Si un jour vous avez pas envie vous y mangez pas Il a pas de genre le lundi tu manges, le mardi tu manges, le jeudi tu manges et le vendredi tu peux sortir Non ici c'est vraiment si t'as envie de manger tu manges Si t'as pas envie bah tu sors quoi C'est vraiment cool parce que moi le self je sais que c'était genre une punition tous les jours Je mangeais que du pain et je payais hyper cher pour un repas euh, du coup, je suis revenue à 14h au lycée parce qu'il y avait des entretiens individuels avec deux profs qui allait vous poser des questions. Donc en gros, le matin en cours, on avait dû remplir un petit formulaire avec plein de questions par rapport à notre année de troisième, nos années de collège, notamment ce qu'on qu pensait que le lycée allait être, etc. Du coup, moi, j'avais tout répondu le matin et tout. Et l'après-midi, ils nous ont posé des questions par rapport à ça durant l'entretien. Sur l'affiche, j'avais marqué que j'avais plus de difficultés en maths, etc. etc. donc ils m'ont demandé des informations sur ça. Je leur ai expliqué, je leur ai dit ce que je fais pour, pour m'aider, enfin ce genre de trucs. Il y avait une question, c'était... Euh, que, Quelles penses-tu seront les différences entre le collège et le lycée, etc. Moi, j'ai dit, bah, je pense qu'il y aura plus de liberté et plus d'autonomie. Du coup, elle m'a demandé ce que je comptais faire de ma liberté au lycée, euh, tout ce genre de questions. Et en 10 minutes, c'était fini et j'ai pu rentrer chez moi. Bah, quand je suis rentrée des cours, il était 3h, j'ai goûté, je me suis mise sur le canapé et je me suis endormie pendant 3h. J'ai fait la sieste du siècle. Je crois que je devais être clairement crevée. En soi, j'ai passé une bonne rentrée. Je pense qu'on a une bonne classe, mais franchement, j'ai retenu aucune tête ni aucun prénom. Il y avait tellement d'informations à retenir hier que bah, j'ai tout... Je pense que les prénoms et les têtes, ça s'enregistrera d'ici deux mois. Mais pour l'instant, je pense que c'est cool. C'est un gros lycée qui est plus près de mon arrêt de bus en ville. Donc bah, c'est vraiment pratique. Mon ancien collège devait marcher 10 minutes depuis l'arrêt de bus. Là, j'en marche 2 et je suis au lycée, donc c'est vraiment cool. Voilà, j'ai parlé un peu à tout le monde. Je me suis pas fait vraiment d'amis, mais j'ai parlé à plein de monde. Demain, j'attaque vraiment les cours avec mon emploi du temps, etc. Ça va être autre chose à mon avis. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Voilà je vous souhaite une très bonne année scolaire à tous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.